Bonjour, les amis. Cette fois, je vais vous parler de PewDiePie, le meilleur youtubeur du monde. ok Bon, ça, c'est le titre principal. Mais avant de m'attaquer à ce sujet, je vais vous parler de hashtag partage parce que hashtag partage est en train de s'étoffer. C'est-à-dire que je garde toujours les articles que j'ai déjà publiés auparavant et je rajoute toujours avant euh, un, nouveau, un nouvel article. En plus de ça, j'ai préparé des pages qui vont être consacrées aux professionnels du web marketing. Je vais les mettre là-dedans gratuitement. Je vais placer des liens qui vont servir pour vous, pour les contacter. Vous cliquez dessus, c'est interactif et vous rentrez directement avec eux. Ok Bon Maintenant, je vais parler de PewDiePie, c'est le meilleur YouTuber du monde. Là, je le mets en couverture principale, c'est-à-dire hashtag partage. Et puis, euh, je vais bien sûr passer à la page de garde de son article. Et la page de garde de son article, elle est en train de prendre forme. Vous voyez comment elle est maintenant, il y a YouTube, c'est la rubrique YouTube et hashtag youtubeur donc il euh, y a toujours ça et puis euh, voilà le, le titre et lui en même temps là sur la page de garde il y a toujours un lien le lien de l'article euh, les échos consacré consacr consacr consacr pour lui voilà vous allez le voir vous allez le lire c'est en, et en français et, bon, vous allez apprendre beaucoup de choses ce que, euh, ce que les échos ont dit de lui ok donc voilà je quitte je quitte ça et puis je continue mon petit périple et puis après vous allez être sur une page où il y a un, un lien vers une vidéo youtube de bouton mm -hmm. bout il y a une seule page parce que il n'y a pas beaucoup de comme c'est en anglais euh, ben, il n'y a pas beaucoup de vidéos en français de manière, j'ai mis euh, les vidéos en français ici et tout ça, c'est euh, complètement en anglais, il y a par exemple, c'est pas moi, voilà, je, je, je mets ça par exemple ici. C'est vraiment bizarre que cette personne, PewDiePie, soit le youtubeur le plus connu au monde. Les plus grosses stars de cinéma jouent dans des films grand public que vous pouvez regarder dans un avion. Et les musiciens les mieux payés sont ceux dont la musique joue dans les haut-parleurs de tous les H&M. Mais PewDiePie est tout sauf mainstream. Il a lancé sa chaîne sur un créneau de niche en hurlant devant des jeux vidéo. Il a un humour noir et fait des blagues d'un goût douteux. Les haï par les médias traditionnels qui le prennent pour un néo nazi like, oh, okay. Voilà, ça c'est une vidéo qui est faite par euh, le célèbre Marc Maria de euh, Lou et qui fait un article sur lui euh, vraiment, euh, est en train de le de que au maximum, ok C'est lui qui parle, pas ici, voilà. Lui qui a de complètement se réinventer. Et ça, ça va être la compétence la plus importante pour une star au 21 e siècle. Parce que la technologie et les goûts de l'audience changent de plus en plus rapidement. Dans les siècles passés, différentes formes d'art ont été dominantes. La sculpture, la peinture, le cinéma. Vu comme on est parti, la forme d'art qui va définir le XXIe siècle, c'est le clickbait, la capacité à capter l'attention. On nous a bien fait croire qu'un mec qui pose un urinoir dans un musée, c'est une forme d'art. Alors allez pas me dire que c'est impossible. La plupart des gens pensent que le clickbait est un des signes de l'apocalypse qui annonce que notre société a perdu toute intelligence et a enclenché son déclin final, dont le dernier arrêt, c'est le monde de wall -E. Mais en réalité, le clickbait, c'est juste une Et puis, bon, on va prendre un autre... Euh, comme ça. Ici, euh, là, il parle de... Euh, PewDiePie a perdu 600 000 abonnés. Pourquoi tout le monde perd euh, des abonnés Bon, il parle de ce du... du... Du bug qui est arrivé à Jepit, c'est pas très intéressant. Alors là, il est placé ici en milieu, euh, en... et là c'est série euh, euh, la chaîne indienne euh, qui qui va le battre à un moment donné. Mais il va revenir, bien, bien entendu, il va revenir, il va, va redevenir premier après. Mais là, c'est à ce moment-là où on a dit, tout le monde a dit que. Euh, il et c'est fini pour lui, mais il va et puis euh, bon, je vais vous montrer de Good morning gamers Ok, ok, ok, ok, mending I'm... Ça, c'est lui en plein travail. Please just sell me your mending. I'm in Yes, it's locked in. Thank you. So I had it last time. No one cares, Felix. It's just that I voilà, bah ce sont des aperçus euh, de ce qu'il fait. Bien sûr, vous, avez, vous aurez beaucoup plus de, de temps pour regarder ça. Nous sommes déjà c'est mon maison. All right, laisse-moi le faire Knock knock. Oh, c'est bon. Qui est là Je ne veux pas le faire. Changez All right, all right. <laughs> knock knock. You're oh, déjà non, non, je l'ai got Ok. okay. Uh, Who's there? Voilà, je vais pas vous retenir plus, mais je vais quand même vous présenter ce qui suit. Certainement, je vous ai déjà expliqué ça. C'est après le premier article qui est nouveau, que je lance, le dernier article. Euh, je, prends, euh, je, euh, je garde quand même les autres, comme celui-là, avec bien sûr ces vidéos, Ronaldo avec ses vidéos, euh, Messi, euh, Facebook avec ses vidéos, voilà, euh, Tony Robbins avec ses vidéos, dans le cas où vous voulez revenir sur ça, euh, le guide WordPress avec ses vidéos, et là c'est là ce que je je, je, je je suis en train de lancer. C'est un annuaire des pros du web. Un annuaire des pros du web parce que je suis obligé quand même de mettre les pros du web là-dedans. Un annuaire une liste euh, complète, la plus complète possible. C'est pour ça que si par exemple, euh, là, euh, si parmi, parmi vous il y a des pros du web, sachez que, là c'est euh, dédié à vous gracieusement vous n'avez rien à payer vous allez découvrir bien entendu ici par exemple il y a déjà j'ai déjà préparé une liste par ordre alphabétique et puis euh, il suffit seulement de cliquer dessus pour être directement redirigé vers que je demande au du, euh, du web de m'envoyer le lien un seul lien sur le vers lequel je vais par exemple diriger les les les, les les les gens ok par exemple ça c'est Alios, bon c'est Alios, euh, est en train de nous regarder il m'envoie un lien c'est pas moi euh, YouTube ou euh, site ou ce qu'il veut et puis je vais mettre le lien ici les gens vont venir ici ils vont cliquer sur Alios et ils vont directement être en contact avec Alios. Moi, je suis pas affilié à Alios, je le fais gracieusement, euh, c'est tout. Donc, voilà. Et là, j'ai déjà 422 422 qui sont repérés chez moi. Là, il suffit euh, qu'on m'envoie euh, leur lien, c'est tout. Voilà. Et ça va sortir chaque jour, cette histoire. Il hein. euh, faut se le dire. 422 bon euh, là ça, ça termine et puis ça continue et puis euh, bon vous découvrez finalement la dernière page la dernière page sur le, le mode de l'éditeur donc euh, c'est tout ce que j'ai à vous dire maintenant euh, bon si vous voulez savoir euh, qui fait quoi c'est chaque partage chaque partage bon c'est vous cliquez ici celui et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne parce que je suis en train quand même de faire beaucoup, beaucoup de choses pour vous. A bientôt. Merci.